Je m'appelle Dan Kaminski, je suis professeur de criminologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique et je suis l'auteur du livre intitulé « Condamner, une analyse des pratiques pénales » que les éditions ERES m'ont fait le plaisir de publier. Euh, je suis professeur de criminologie, donc je me consacre en fait essentiellement à des recherches de sciences sociales euh, axées sur le fonctionnement du système pénal. Euh, J'ai d'ailleurs été récemment euh, le co-auteur d'une publication euh, aux éditions Larcier qui s'appelle euh, Crime, justice et lieux communs. Euh, le bouquin euh, que Hérès euh, va publier, donc sous le titre Condamné, est consacré en fait à un double objectif. Donc, Tout d'abord un, un objectif théorique qui vise à exposer les, les principes systémiques, les normes euh, d'action des professionnels de la justice pénale euh, en nous écartant autant que possible de... Euh, j'allais dire de la vulgate selon laquelle ce sont bien sûr les lois qui déterminent cette action. Euh, donc le fonctionnement du système pénal peut être lu comme un fonctionnement systémique, axé sur la domination et la régulation, d'une part, et d'autre part, les normes euh, qui, euh, permettent de comprendre les activités des professionnels du système pénal, laissent euh, bien souvent la loi dans une part finalement relativement minime. Euh, et cela vaut d'ailleurs pour quantité d'autres professions également. Donc le premier objectif est de faire un exposé théorique sur ce fonctionnement du système pénal. Le deuxième objectif est de, de présenter aussi les résultats d'une recherche empirique qui en quelque sorte illustre et prolonge l'exposé théorique, cette recherche empirique porte sur une question toute simple posée dans le cadre d'entretiens avec des magistrats du tribunal correctionnel cette question toute simple c'est qu'est-ce que condamner que veut dire condamner et grâce à cette recherche donc on peut illustrer d'une part les, les acquis théoriques de la première partie de l'ouvrage, mais on peut aussi prolonger ces acquis théoriques en montrant que l'action pénale est fondamentalement envahie aussi d'un énergétiquement, si je puis dire, d'un autre type d'activité qui est souvent sous-estimée et que j'appelle la justification. Une bonne part du travail pénal consiste à justifier en quelque sorte ce travail parce qu'il ne va pas de soi. Ensuite, à qui, à qui est destiné cet ouvrage Eh bien, euh, fondamentalement, je, je, je l'ai conçu comme, une, comme un support de cours, euh, puisque je suis titulaire d'un cours à l'UCL de sociologie d'administration de la justice pénale, mais je sais déjà qu'il va devenir support de cours pour euh, euh, le cours de collègues dans d'autres universités également. Euh, mais je pense que le lectorat est loin de se limiter euh, aux étudiants. Euh, il est conçu tout aussi bien euh, pour les professionnels de la justice pénale qui, on peut l'espérer, s'intéressent à, à leur secteur d'activité, à une analyse qui peut en, en être faite. Mais aussi, euh, bien sûr, euh, à tout citoyen intéressé par la justice et qui voudrait en avoir une connaissance, qui s'éloigne un peu des représentations politiques, médiatiques ou légalistes euh, qui, euh, en général, ne permettent pas une observation sérieuse du fonctionnement du système pénal. Donc, en général, ces observations habituelles, si je puis dire, du système pénal sont soit dans l'idéalisation, soit dans le mépris et ne rendent pas justice à la justice. Merci.